Salut à toi Yamak Free Freerunner, c'est Midi et aujourd'hui on se retrouve pour apprendre ensemble la technique du balancer. A tout de suite. Ok alors pour commencer la technique du balancer barre, donc je vais définir rapidement ce que c'est, c'est quand on a une barre en hauteur, parce que si elle est basse ça va être compliqué, euh, et qu'on va venir l'attraper avec les mains, se balancer au bout pour se rendre quelque part. Donc souvent pour aller faire un saut de précision, un saut de bras... Peu importe une sortie salto par exemple ok alors la première étape ça va être déjà d'attraper la barre on va pas l'attraper n'importe comment parce que si je l'attrape de façon super large tu vas voir que mes épaules elles manquent de mobilité et je vais pas pouvoir aller aussi loin que je veux je vais pas utiliser tout mon potentiel si elles sont trop proches même chose je vais bloquer ma tête et j'aurai pas tant de mobilité que ça du coup on va donner une règle on va dire que c'est la règle des deux pouces j'ai deux pouces d'écart à peu près entre mes mains donc là si je te montre deux pouces j'attrape la barre et là si je teste j'ai une bonne mobilité j'ai pas la tête qui frotte entre les épaules ok une fois que j'ai attrapé la barre je vais devoir soulever mon corps si tu débutes tu peux te permettre au début là on a de la chance on peut le faire tu peux sauter du sol pour te lever comme ça tu vas sauter mettre un coup de pied par exemple pour lever les jambes et créer un effet de balancer ok si euh, tu veux faire quelque chose d'un petit peu plus complexe et surtout en fait euh, quand les barres seront pas proches du sol comme celle-ci, tu n'auras pas le choix, tu vas devoir sauter, attraper la barre. Et là, ce qu'on va faire, c'est ramener les genoux le plus haut possible et ensuite les amener le plus vers l'avant possible. Je te montre pourquoi. Je ramène les genoux vers le haut, vers l'avant, et là, tu as vu, ça me crée un super balancier. Par contre, attention, si je monte les jambes et je ne les amène pas vers l'avant, ce qui va se passer, c'est que je vais donc les monter et elles vont juste retomber et pas créer d'effet de balancier. Donc je veux vraiment les éloigner, OK une fois que j'ai fait ça, j'ai ma première étape. J'ai créé le balancé, ok Je suis prêt à me balancer. Problème micro. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la première étape. Je suis prêt à me balancer, je me balance. Maintenant, mon objectif, c'est de lâcher la barre pour pouvoir aller là où je veux aller. Je ne vais pas la lâcher n'importe comment. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout faire attention à ne pas atterrir sur le dos. Je te montre si je suis en train de me balancer et que je lâche la barre n'importe comment. T'as vu Mon dos, en fait, fait face au sol et je perds l'équilibre. Donc ce que je veux, la chose la plus importante quand je lâche la barre, je vais tirer de manière à redresser le corps et d'arriver droit comme sur un saut de précision. Pour ça, ça va vraiment se passer au niveau des épaules, c'est pas au niveau, pas comme une traction, on n'utilise pas les biceps, d'accord sinon là on va casser le mouvement, on va garder les bras bien tendus pour aller le plus loin possible et là on va tirer avec les épaules, au bon moment quand mes jambes sont vers l'avant. Donc je recommence. Je groupe, je me balance, je peux prendre un peu plus d'élan, de balancer et là je vais venir tirer pour venir faire un saut de précision. Je n'ai plus qu'à biser par exemple ce morceau de trottoir. Maintenant, on va revoir toutes ces choses en même temps. On va dire qu'il y a trois étapes. Bien attraper la barre, lever les jambes du sol, puis une fois que je suis en balancé, troisième étape, comment sortir. Je vais redresser le corps en tirant par les épaules. Trois étapes. On récapitule. Première, j'attrape la barre comme il faut. Les deux pouces. Deuxième étape, je ramène les jambes vers le haut, vers l'avant. Et ici, je viens tirer pour arriver comme sur un saut de précision. Voilà pour la technique du balancer. C'est vraiment les grandes étapes. À la fin de la vidéo, tu retrouveras quelques exercices spécifiques de préparation physique pour pouvoir bien faire ça, pour être assez puissant et surtout pour ne pas te faire trop mal aux épaules parce que ça peut être un peu violent pour les épaules de se balancer si elles sont pas prêtes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter une petite option pour s'amuser. Par exemple, euh, si tu as un petit vide ici et que tu veux venir attraper la barre, tu vas pouvoir... Je vais le faire de l'autre côté. Reste ici, reste ici. Merci François, super caméraman. Euh, je vais venir, par exemple, attraper la barre ici. Mais mon objectif, c'est d'aller là-bas. Et ça me permet de créer un enchaînement. Donc je vais venir attraper la barre, me balancer. Et là, je vais essayer de me... Retourner avant de faire imprécision Pour ça, pour la technique là du retourner tout là-haut Ce que je vais faire au départ c'est que Au lieu de changer directement les mains de position en une fois Je vais le faire en deux étapes Regarde bien, tu te balances Ici tu viens tourner d'abord une seule main Comme ça tu es toujours en contact avec la barre Puis tu ramènes la deuxième main D'accord Donc ça fait ça, une main, une main Tourner, une main, une main et quand tu te sentiras assez près, tu pourras te tourner et placer les deux mains en même temps. Vas-y progressivement, n'hésite pas. Pour les plus avancés d'entre vous, la troisième et dernière option que vous pouvez faire avec les balancés pour aller beaucoup plus loin et surtout euh, vous éviter de vous balancer dix fois, ce qui va vous euh, déchirer les mains. Bon, vous avez vu avec euh, beaucoup beaucoup de pratique, on a des belles cornes. Je ne sais pas si c'est beau, mais en tout cas, euh, elles sont utiles pour pouvoir ne pas se déchirer les mains. Euh, pour éviter ça et ne pas perdre trop d'énergie, on va utiliser la technique de la bascule qu'on vous mettra dans un prochain tuto. On va venir ici se basculer, monter au-dessus de la barre et tout de suite créer tellement d'énergie que j'en ai assez pour aller par exemple, vous allez voir jusqu'au petit trottoir là-bas. Je montre, bascule. Je n'ai pas visé le trottoir mais ça m'a créé assez d'énergie donc comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo euh, il faut bien préparer son corps et bien préparer surtout ses épaules à ce genre de mouvement, le balancer parce qu'on est vraiment en tension sur les épaules il y a, notre poids il est vraiment euh, amplifié avec l'énergie qu'on prend d'accord c'est pas le poids qu'on a habituellement donc si les épaules sont pas prêtes ici les muscles, les ligaments ils vont prendre cher on peut le dire concentre-toi évidemment sur un effort de traction pour pouvoir surtout soulever ton propre poids et au niveau des épaules ici n'hésite pas à travailler juste l'activation des épaules donc on va attraper une barre <rire> donc on va attraper une barre et ici on va juste tu vois, à l'aide juste des épaules venir passer d'une position passive à une position active D'accord et ça c'est un effort qui est nécessaire pour pas, qu soit, pour pas que ce soit les ligaments qui tiennent ton épaule mais que ce soit vraiment les muscles qui, qui, qui sont les muscles qui, qui passent le maintien. Euh, dernière étape, dernier, dernier exercice que je peux te donner ici pour soulever plus facilement ton corps. Tu as vu quand tu as les jambes totalement dans le vide, et ben on va venir travailler des levées de genoux pour les débutants, d'accord Et pour les plus avancés, ici on va venir tendre les jambes, toucher et descendre. Et comme ça, on sera beaucoup plus à l'aise sur le relevé de jambe du départ. Si ce tuto sur le balancer barre t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit like, à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, à nous laisser un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt